que vous allez bien ici olga bany votre consultant business alors si vous êtes nouveau sur la chaîne youtube de olga je vais vous inviter à vous abonner surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos alors toi qui m'écoutes aujourd'hui c'est parce que tu as déjà entendu parler de go booker cette plateforme qui trade nord alors aujourd'hui c'est un grand jour les jours de la paix ce sont toujours les mots jours, les mots des donc aujourd'hui là, c'est le jour de paye de Goldbook. Goldbook paye le 5, le 15 et le 25 de chaque mois. Donc trois fois par mois. Et donc sur un délai de 24 heures. <coughs> 24 à 48 heures, mais généralement c'est 24 heures. Donc aujourd'hui, voilà, euh, je vais me connecter pour faire euh, un énième retrait. Un énième retrait. Alors, combien je vais retirer aujourd'hui Je ne sais pas encore. Euh, voilà, je vais calculer. Combien je vais faire le retrait Alors, mm -hmm. le jour du retrait, le jour des résultats. Ok, comme vous pouvez le re remarquer ici, j'ai déjà fait un retrait. On dirait mm -hmm. que 915 dollars, mais... Comme vous le savez, l'avantage avec, euh, avec Goldbroker, l'avantage avec Goldbroker, c'est qu'il y, y a le pied-to-pierre. Donc, vous pouvez vendre vos euh, dollars directement à votre fiel ou à un autre membre. Vous pouvez activer le compte de quelqu'un directement depuis votre compte. Donc, pour faire un retrait, vous pouvez faire le retrait dans les portefeuilles et wallets. Voilà. Ou et dans le portefeuille Air wallet. Voilà. Vous gains comme donc pour cela, <coughs> excusez, donc euh, on va faire le retrait pour ceux qui se demandaient comment faire le retrait à Google. Gold, juste suivez mon exemple. Donc vous allez venir à withdraw, Vous devriez avoir euh, ou sélectionner le portefeuille dans lequel vous voulez faire le retrait. Vous devez au préalable avoir déjà configuré votre portefeuille Bitcoin ou alors Perfect Money, c'est important. Donc le montant à retirer, donc vous voyez on vous met le sort du wallet, du, du, du portefeuille dans lequel vous voulez retirer de l'argent. Donc je vais mettre 289$. dollars Je vous dis les amis, l'argent est bien dans votre poche, l'argent est bien dans votre poche. Donc, euh, il est important que lorsque vous atteignez le minimum, que vous puissiez faire votre retrait. Vraiment, c'est très important. Donc, euh, moi, je vais lancer le retrait en perfect money sur le e-wallet. Comme vous voyez, withdraw, request and successfully. Donc, voilà. Donc, d'ici demain, j'aurai reçu mes perfect money moins... Euh, le pourcentage donc euh, moins les frais de, de retrait qui sont environ je pense de 10% ou c'est ou 6% je sais pas trop mais c'est 10% je pense bon c'est pas très important pour moi hum, donc voilà maintenant on va faire un autre retrait en btc vous voyez que je n'ai plus besoin de rentrer mon adresse perfect money parce que mon compte perfect money est déjà euh, paramétré donc, vous revenez, si vous voulez faire, je vais faire maintenant le retrait dans mon Air Wallet. Parce que tout à l'heure, là, j'en ai fait dans le E, -E -A Wallet. Donc, euh, je le fais maintenant dans le Air Wallet. Donc, euh, vous allez faire un retrait. Euh, là, je fais un retrait dans mon Air Wallet. Mon, le Air Wallet, c'est le wallet où vous recevez vos gains. Donc, le Roy le tonneau, Investment. Donc, je vais faire un retrait de 200 dollars. Je fais un retrait de 200$ et je sélectionne Bitcoin. Donc je vais être payé par Bitcoin. Voilà, withdrawal opened. Donc je valide 200$ par Bitcoin. Et c'est bon. Donc je serai payé d'ici demain au plus tard 48 heures. Ça c'est quand le maximum c'est 48 heures. Donc euh, et quand c'est fait, vous avez des mails que vous recevez. Voilà, donc il y a les mails, vous voyez là que je reçois un mail qui me confirme les retraits. <coughs> Et donc, les retraits sont faits dans les 24 à 48 heures, maximum 48 heures après, il euh, n'y a pas de retrait qui déborde ces jours-là. Donc voilà, maintenant j'espère que chacun de vous sait maintenant, faire, euh, <coughs> sait maintenant faire un retrait via Gold Booker. Voilà. Donc, euh, si tu me découvres au travers de cette vidéo, n'oublie surtout pas de laisser un like, un commentaire. N'oublie pas de t'abonner aussi pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Donc voilà les amis, on se passe dire à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao